Ce cours s'intitule « Fonction linéaire et fonction affine ». Les objectifs de ce cours sont Premièrement, calculer et pr ou préciser l'image et l'antécédent d'un nombre donné par une fonction algébriquement ou géométriquement. Deuxièmement, identifier la forme algébrique d'une fonction linéaire ou d'une fonction affine représenter ou définir graphiquement des fonctions et interpréter, utiliser les graphiques. La première partie de ce cours, c'est les fonctions linéaires, en commençant par des activités. La première activité, c'est on parle, en appel, ici K la fonction qui a un membre associé le résultat obtenu avec le programme de calcul suivant choisir un nombre multiplier le nombre choisi par moins 3 par la suite la première question c'est compléter le tableau des valeurs suivantes choisies donc on va prendre moins 4 on va multiplier par moins 3 ça vaut combien ça vaut? 12 et c'est pareil pour la suite La deuxième question, préciser le coefficient de proportionnalité de fonction k. Pour le faire, on calcule le rapport x kx ou le rapport kx et x. On a pris kx sur x. Donc c'est 12 divisé par moins 4, c'est moins 3. 9 divisé par moins 3, c'est moins 3. 0 sur 0, c'est impossible. Et moins 3 fois, divisé par 1, c'est moins 3. Ainsi de suite. Donc, le coefficient de proportionnalité, puisque là, il est constant, c'est moins 3. Quelle est l'image de 0 par k? L'image de 0 par k, ça veut dire qu'on doit, on doit chercher la valeur x. On va voir x, la valeur 0, elle est là. Donc, son image, c'est 0, d'après le tableau. Donner un antécédent de 12. Donc on va prendre Kx égale à 12. On cherche, on cherche, on a trouvé 12, il est là. Donc 12, sans antécédent, c'est moins 4. C'est la valeur de x, d'après le tableau. On passera à l'activité 2. L'activité 2, ça concerne la relation masse et poids. Ils sont de grandeur. On essaierait de voir le lien entre ces deux grandeurs en se basant sur une expérience physique qui reliait ces deux grandeurs, qui a donné ce tableau su suivant. Masse 0,1 poids 1, masse 0,2 poids 2, ainsi de suite. La première question est-ce que le tableau ci dessus représente une Proportionnalité. Deuxième question, trouver la relation entre la masse et le poids. En répondant à la première question, pour, pour répondre s'il représente une proportionnalité, on va utiliser le rapport masse-poids ou poids-masse. Si on a choisi poids sur masse, on a abouti à... 10, 10, 10, 10. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 10. Donc, le tableau ci-dessus représente une proportionnalité. La deuxième question, c'est de trouver la relation entre la masse et le poids. Puisque, d'après la question précédente, il y a une proportionnalité. donc Et le coefficient de proportionnalité, c'est 10. Donc, le poids égal à 10 fois la masse. Définition de fonction linéaire. Une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité qui, à chaque nombre x, associe un nombre ax. x. On dit que a est le coefficient de la fonction. Le coefficient de la fonction est le rapport d'une image et son antécédent non nul. Autrement, soit x est A de nom fixé. On écrit f de x de point x à x, ou f de x égale à x. Ax est l'image de, de x par f, c'est le coefficient de f. Exemple 1. F de x égale 2 sur 5x, son coefficient, c'est c 2 sur 5. L'image de 5 sur 2, ça veut dire on va remplacer x par 5 sur 2. 5 fois 2, c'est 10 et 5 fois 2, ça fait 10 sur 10, c'est 1 par f. L'antécédent de 4, ça veut dire f de x égale à 4. Dans 4 égale à 2 sur 5x c'est de résoudre l'équation 2 sur 5x égale à 4 x égale 5 fois 4 c'est 20 divisé par 2 c'est 10 par f Exemple 2 f est une fonction linéaire définie par f de 6 égale à moins 24 Donc coefficient de f est a, puisque linéaire, f de x égale à A, donc A égale à f de x sur x. Et ici on a f de 6, on va remplacer x par 6. Donc ça sera f de 6 sur 6 égale à 20, moins 24 sur 6 égale à moins 4. D'où f de x égale à moins 4x. On va passer à l'activité 3, qui est une extension de masse et poids. D'après l'activité, on a abouti à une représentation graphique suivante. Premièrement, c'est préciser l'antécédent de 3,5 et que peut-on déduire de schéma. L'antécédent de 3, est 0, 3, 3,5 est 0,35. C'est ça? Que peut-on déduire de schéma? On constate que la droite passe par l'origine du repère. Et les points bleus sont alignés. Fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction linéaire dans un repère du plan est une droite passant par l'origine du repère. Les points appartenant à la droite représentent la fonction en tous les coordonnées de type x à x. Exercice. Exemple. La fonction f représentée par la droite. Exercice d'application. Précisez la fonction de f et g. D'après le schéma, les deux droites passent par l'origine, donc les deux droites, les deux fonctions f et g sont linéaires. Pour, pour f, on prend f de 2, c'est 1. Donc f de 2 sur 2, c'est 1 demi. Donc f de x égale 1 demi x. Pour g, on prend f g de moins 2, c'est 4. Donc g de moins 2 sur moins 2 égale à 4 sur moins 2 égale à moins 2. Donc g de x égale à moins 2.